Bonjour à toi cher spectateur, The Wild One de Tessa Louise Salomé. C'est un documentaire qui me titillait beaucoup parce que on n'a pas tant que ça l'habitude sur la chaîne de parler de documentaires. On en avait beaucoup plus l'occasion lorsque je chroniquais énormément de films. Maintenant, c'est devenu de plus en plus rare. Mais les documentaires, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'avoue que ici, le postulat d'un documentaire sur un homme extrêmement influent sur le cinéma américain des années 50-60 et d'après qui est totalement inconnu à mon oreille, et ben j'avoue qu'il en faut pas plus pour me donner très envie de voir un film. Le résumé pour faire simple, Jack Graffine n'est peut-être pas un nom que vous connaissez, mais cet homme a changé le cinéma américain et international par ses méthodes d'acting et son œil unique sur le septième art. Le documentaire que nous offre Tessa Louise Salomé est extraordinaire. C'est le genre de moment de cinéma qui me passionne, parce que ça raconte et surtout parce que ça évoque, parce que bien au-delà de nous dresser le portrait de Jack Graffine, bien au-delà de cerner toute une époque du cinéma américain et tout un changement radical qu'il y a eu dans la manière de jouer avec les acteurs et surtout de les pousser dans leur retranchement par le biais de l'acteur Studio, c'est un documentaire qui parle beaucoup de l'humain qui parle beaucoup tout simplement d'un homme qui a traversé l'enfer de la seconde guerre mondiale, qui a perdu ses êtres chers et qui a réussi à se retrouver aux Etats-Unis et à se faire connaître en ayant une ambition, celle de faire du cinéma différemment. Les outsiders, c'est toujours passionnant de toute façon quand vous en prenez, qu'ils soient dans le monde du cinéma ou en dehors, les voir naître, les voir réussir à trouver un moyen de faire du 7e art ou de l'art différemment, c'est quelque chose de fou. Et je trouve que Tessa Louise Salomé a parfaitement trouvé le bon type de personnage ici parce que Jack Grafine, bien au-delà d'être encore vivant et donc du coup de nous raconter réellement comment il a vécu toute cette période, c'est quelqu'un qui arrive à nous transmettre énormément d'émotions et qui arrive surtout à être à la fois le témoin d'une histoire et le témoin de sa propre histoire. De raconter à quel point sa vie, avec du recul, il a la sensation de l'avoir bouffé par les deux bouts, mais pour autant il l'a quand même pleinement vécu. Et j'aime cette idée de mettre en perspective à la fois le regard un petit peu de recul que l'on peut avoir en tant que spectateur ou en tant que réalisateur sur un personnage, mais également d'avoir ce personnage qui raconte par lui-même comment il a vu ce point de vue. Et cette balance très équilibrée que nous propose Tessa Louise Salomé ici est particulièrement intéressante. Elle est par moments un poil répétitive dans la forme ou dans ce qu'elle évoque, mais pour autant c'est tellement généreux et c'est tellement passionnant à suivre qu'on en redemanderait presque à la fin tellement cet homme a l'air d'avoir vécu mille vies en l'espace d'à peine 20 ans d'impact cinématographique. Il est passionnant de découvrir quelqu'un. De le comprendre, de l'apprendre, de cerner ce qui fait sa force, sa puissance, sa grandeur, et dans le cas d'une personnalité, son impact sur notre époque et sur le monde qui nous entoure. Et dans le genre, le monde du cinéma permet souvent de découvrir de sacrés personnages. Tessa Louise Salomé nous emporte dans la vie et le parcours fou d'un génie du cinéma, qui n'a jamais obtenu la reconnaissance, en tout cas chez nous et même chez ses pères, qu'il méritait mais qui a laissé un héritage profond dans le monde du cinéma que la réalisatrice met parfaitement en avant au travers d'un documentaire passionnant, voire même essentiel pour cerner cet homme rare. En termes d'écriture, donc à la base on a un scénario écrit par Tessa Louise Salomé ainsi que Sarah Terkem. On rajoute en plus par dessus ça le fait que la voix off est écrite par Elisabeth Camier schoub et derrière une réalisation de Tessa Louise Salomé. Il faut savoir que Tessa Louise Salomé à la base euh, elle a fait un documentaire pour Arte et elle est aussi connue pour avoir fait le making-of Dolly Motors. Dans le genre CV, c'est plutôt pas mal. Euh, on sent, et c'est peut-être par le biais de ça, je pense, qu'il est bon d'avoir une porte d'entrée, qu'il y a une passion de la part de Tessa Wissanomé pour le cinéma de manière générale. Parce que bien au-delà de dresser le portrait d'un cinéaste, bien au-delà de dresser le portrait d'un survivant de, des camps de concentration, bien au-delà de chercher à faire un lien entre ces deux univers par le biais du parcours créatif de Jack Graffine elle cherche surtout à parler de 7 art, elle cherche surtout à montrer l'histoire d'un réalisateur, l'histoire d'un directeur de casting qui avait un œil unique, le unique qu'a pu avoir un Elia Kazan, le unique qu'a pu avoir un Lee Strasberg, le, le unique qu'a pu avoir cette période pour dénicher des talents un peu hors normes. C'est assez fou de se dire que ce mec-là, c'est quand même quelqu'un qui a su mettre sur le devant de la scène un James Dean par exemple, de se dire à ce moment-là, cet acteur-là, il ressort un petit peu du lot. Et c'est surtout un homme qui a su mettre en avant sa femme, celle qui allait devenir sa femme, Carol Baker. Et je trouve que le fait de parler de ça, de parler d'une telle histoire, c'est déjà une preuve d'amour immense pour le 7e art et pour ce que celui-ci a de plus beau bon à nous offrir, c'est-à-dire à quel point dans le cinéma, dans la création cinématographique, il y a déjà des scénarios mais qui sont rocambolesques, absolument dingues. Et au-delà de ça, je trouve que d'un point de vue visuel, c'est également un film qui est très esthétique. Bon, peut-être pas non plus parfaitement maîtrisé, mais je trouve que constamment il propose des manières de regarder le cinéma avec tellement de recul ou au contraire avec tellement d'immersion qu'en tant que spectateur, on est complètement fasciné par les images qu'on voit. Alors je ne dirais pas que le film est non plus parfait, on va dire qu'il a des effets de style, mais que par moments ces effets de style sont un poil répétés. Et c'est peut-être là en fait que Tessa Louise Salomé elle pêche le plus, c'est qu'elle a une forme, elle a un fond, les deux ensemble fonctionnent, mais rapidement on a l'impression que ça s'essouffle et que ça a du mal à se renouveler. Alors, c'est vraiment titillé, parce qu'en soi, cette forme fonctionne, cette forme a de l'impact sur nous et cette forme elle a l'envergure qu'elle est nécessaire d'avoir pour porter le portrait de Jack Grafine. Mais peut-être que par moment il aurait fallu essayer un peu moins d'esthétiser et plus d'apporter une énergie par le biais du montage et un peu moins de répétition. Mais ça, c'est vraiment du titillage de détails parce que dans l'ensemble, je trouve le film particulièrement passionnant et je trouve qu'il arrive vraiment bien à nous embarquer dans ce flot de pensées et de réflexions autour de la vie de cet homme qui, encore une fois, est absolument dingue. Ce qui est assez juste dans la structure globale du film, c'est la finesse et le lien frêle mais pourtant si évident qui est fait entre le parcours de vie de Jack Graffine et son envie de parler de traumas cinématographiques et narratifs qui le touchent et qui lui ont été nécessaires pour se comprendre en tant qu'être humain. Accompagné par une mise en scène tout en symbolique mais également en illustration délicate et simple, Louis Salomé accompagne à merveille ce que Jack confie sur sa propre expérience à Hollywood, sur son combat pendant la seconde guerre mondiale et sur son couple avec la grande carole Baker, pour un moment de cinéma poignant et surtout terriblement représentatif de cette époque. Bien plus que de réussir à cerner l'impact d'un homme sur le monde du 7ème art, la jeune auteure parvient à livrer un documentaire poignant, une œuvre fragile à hauteur d'homme, parfois un peu répétitive mais ne cherchant jamais à être plus que le portrait d'un homme qui a changé le cinéma tel qu'on le connaît. En termes de casting ou en tout cas de témoignages, ce qui est intéressant c'est qu'on a des témoignages qui viennent de plein d'horizons différents. On a la famille tout simplement de Jack Graphine, on a Blanche Baker qui vient nous parler du parcours de ses parents et de l'œil intime qu'elle a pu avoir. On a par exemple Peter Bogdanovich qui est un homme extrêmement connu, un scénographe et un réalisateur qui a, je crois, quasi euh, 60 ans de carrière, ce qui est absolument dingue. Euh, on a également des auteurs comme Patricia Bosworth qui viennent porter un regard euh, avec un petit peu plus de recul et peut-être un regard plus littéraire. On a également des critiques de cinéma. C'est assez intéressant de voir à quel point euh, elle a voulu multiplier les points de vue, Tessa Louis-Salomé. Elle a voulu nous apporter un regard qui soit extrêmement varié et surtout extrêmement profond sur Jack Graffine. On a bien sûr Jack Graffine qui vient aussi parler lui-même de son expérience. Et on a un narrateur, très surprenant, mais qui porte extrêmement bien le film. Il porte en fait toute la partie un peu, je dirais pas... Trop narrative, mais en tout cas qui veut se plonger dans la tête de Jack Graffine, Chose que lui-même aurait eu du mal à faire parce que ça aurait réveillé des traumas, ça aurait certainement réveillé des périodes très difficiles de sa vie. Et je trouve que cette voix off porte extrêmement bien le film et surtout arrive à aller dans des recoins extrêmement tortueux et pourtant très sincères dans la vie de Graffine. La voix de Willem Dafoe porte à merveille le parcours de vie de Graffine, lui offrant sa voix et son émotion pour raconter le dur parcours de vie d'un cinéaste et d'un directeur d'acteur hors normes et assez fou pour son époque. Au bout du compte, The Wild One est un documentaire qui, je trouve, est particulièrement cinéphile, mais au-delà d'être cinéphile, c'est un documentaire passionnant. Sur un homme rare, dont finalement en France, on n'a pas tant que ça entendu parler. Par exemple, je sais qu'en école de cinéma, je connaissais beaucoup Lee Strasberg, par le biais de mon prof d'acting, Marc Gransard, qui n'a pas arrêté de me répéter les vertus de cette méthode. Mais au-delà de ça... Je trouve que c'est un documentaire qui plonge dans les méandres d'un personnage du cinéma encore trop ignoré. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous pousser à voir ce docu, parce que je pense qu'au-delà d'apprendre des choses, au-delà de découvrir un personnage, vous allez juste aimer le regard qui est porté sur le cinéma. Et en plus, je pense que ça va vous donner envie de voir les films de Jack Griffin parce que personnellement, j'ai très envie de voir The Strange One et Something Wrong, qui ont l'air d'être deux films absolument passionnants. « The Wild One » de Tessa Louise Salomé, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y C'est un magnifique documentaire, c'est un documentaire de cinéma exceptionnel qui parle avec beaucoup de justesse de cinéma. A plus